L'auberge du pas traînant avait la particularité de posséder une cheminée centrale qui fonctionnait toute l'année, ainsi que plus de 60 chambres. Située dans une artère fréquentée par toutes les catégories sociales, elle était remplie en permanence et accueillait à bras ouverts la moindre âme vagabonde. La cheminée était à l'image de la tenancière de l'établissement. D'extérieur brut et massif, mais à la chaleur et à la générosité contagieuse. Cette femme était à peu près aussi ressemblante physiquement à ses enfants que le serait un hamster d'un léros. Aujourd'hui, c'est ragout de bœuf. Régalez-vous. J'y vais. Entrez donc. Posez donc vos par-dessus sur ce porte-manteau. Vous êtes trempés. Regardez-moi ça. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, les enfants Venez, venez près du feu. Maman, on peut qu'on parle de quelque chose, mais on ne peut pas rester. Très bien, attendez ici. J'ai plus mon après-midi. Venez, on va dans ma chambre. Au fait, mais qu'est-ce qui s'est passé sur vos visages euh, Eh bien, c'est un peu long, mais... On nous a volé cinq ans. Vous avez effectivement des choses à moi compter. Venez, montons. Montez, c'est la troisième à gauche. Ça fait combien de temps Cinq ans, ou peut-être six. Ça a toujours été compliqué entre elle et papa. Oui, on ne reste pas, ça la mettrait en danger. Ouais. Tu crois qu'elle sait Aucune idée. Tu lui dis ou je lui dis Comme tu veux. Tu lui dis. D'accord. Voilà, régalez-vous. Ne vous en faites pas, vous pouvez manger avec les doigts. Il y a des serviettes. Maman... Papa est mort. Il y a environ un mois. Je sais. Je l'ai appris par un homme qui est venu m'interroger sur vous. Il m'a dit que vous aviez disparu après avoir manqué l'école. Je me suis inquiété. Quand il a vu que je ne savais pas pour Wind, il a eu l'air de se désintéresser de mes paroles. Il était grand et mince, à la démarche assurée et le col haut. Il avait toutes les manières de la bourgeoisie. Si vous le croisez, fuyez. Il sent la mort et le vice. On ne va pas rester si tu sais tout. On te mettrait en danger. Je suis désolée, maman, on pouvait pas venir te voir plus tôt. On était pourchassés et on a des problèmes. Je me suis et... inquiétée. Ne tentez rien de fou, s'il vous plaît. Juste... Cachez-vous dans un endroit sûr pour l'instant et... et attendez. C'est ce qu'on voulait faire, mais on a trouvé une lettre de papa. Où puis-je vous trouver, les enfants Si je... Si je ne sais pas, si... Si je dois vous trouver pour une affaire urgente... Maman Oui, je sais. Je ne devrais pas. Ça me met en danger... Mais je ne veux pas qu'il vous ait. Les hommes. Il y a encore eu une exécution hier. Elle s'appelait Panavia. Et elle avait quasiment votre âge. Vous la connaissiez. Vous n'avez jamais eu l'intention de vous cacher. Vous enquêtez sur la mort de votre père. Vous voulez le venger C'est ça Vous êtes entré en contact avec le cercle. Vous m'avez menti. Il s'agit de notre père Il a été lâchement assassiné. En pleine rue. Juste parce qu'il était dehors les murs. C'est contre eux qu'il faut s'énerver, maman. Nous voulons juste la vérité et la justice. Fou que vous êtes Il est peut-être déjà trop tard. Votre père était comme vous, au sang chaud. Regardez où ça l'a mené. Je vous le demande en tant que mère, s'il vous plaît, allez vous cacher et attendez qu'on vous oublie. Vous sous-estimez le pouvoir de l'empadurier et du magistère. Vous n'avez pas d'alliés dans cette guerre. Vous êtes seuls Mais nous avons la vérité avec nous. Vous êtes si jeune. Ils vont vous briser. Maman, je t'en prie. Je vous aime. Mais je ne peux cautionner ce que vous faites. C'est pure folie. Je vais faire comme si j'avais rien entendu. Repartez quand vous aurez terminé vos assiettes. Et si vous voulez vraiment utiliser le message de votre père correctement, lisez-le à l'aide d'un phonographe. Je suis sûr que c'est ainsi qu'il vous révélera ses réelles intentions. Votre père se savait traquer. Il n'aurait jamais utilisé une lettre écrite qui aurait pu tomber entre les mains de ses ennemis. Je sais où on peut trouver un phonologue.